J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous tourne vraiment à chaud euh, à la sortie de la salle. Et alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, d'habitude je prends vraiment le temps de réfléchir à l'avance. Vraiment j'intellectualise beaucoup, je prends des notes et je vous parle du film à froid. Mes idées seront très certainement je pense moins structurées que d'habitude. Mais je trouvais ça super important de vous donner mon avis à chaud parce qu'en fait j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce film et au-delà de vous dire que pour moi c'est le meilleur live-action Disney et eh ben je suis ressortie de la séance en me disant que c'était probablement l'un de mes films préférés mais vraiment tout type de cinéma confondu en fait vous m'avez entendu je pense le dire dans ma critique de Raya ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur Disney, comme Coco en 2017, mais c'est vrai que même niveau film live action, j'avais beaucoup aimé Aladdin, mais Aladdin tel qu'il était fait était assez prévisible. Ça collait réellement, avec certaines nuances bien sûr, à l'esprit d'Aladdin en fait du film des années 90, alors que là on a une proposition qui est complètement originale, et on est vraiment sur l'esprit des live action que j'attends, je pense, depuis... Toujours. C'est la deuxième fois que Disney se risque du coup à faire un live action sur un méchant Disney. On avait déjà eu Maléfique il y a quelques années en arrière et Maléfique j'avais un problème avec ce film parce que même si j'aimais l'idée et la proposition qui était faite j'avais beaucoup de mal avec le principe de rendre Maléfique aussi gentille d'en faire vraiment une héroïne et de la dédouaner de toutes les responsabilités qu'elle pouvait avoir alors je trouve par contre que ça prenait sens dans le deuxième film, dans la suite du coup de Maléfique mais le premier j'avais pas du tout été convaincue, je l'avais trouvé assez cliché, assez, assez grossier et du coup ça m'avait laissé beaucoup sur ma fin. donc dans ce nouveau live action on va suivre Cruella depuis sa naissance jusqu'à bah, la femme qu'elle devient et qu'elle va être avant en fait les événements des 101 Dalmatien et je pense du live action avec Glenn Close je pense qu'ils l'ont pris en considération dans la timeline de, de Cruella mais après ça c'est un avis personnel du coup pour vous faire le topo bien évidemment sans spoiler dans ce film-ci on va découvrir du coup toute la jeunesse de Cruella donc son enfance sa mère, et aussi sa passion pour la mode, comment est-ce qu'elle va se manifester, sa rencontre avec Horace et Jasper, qui sont donc ces deux acolytes que l'on voit dans les soins d'Almatiens, comment le lien s'est créé, etc. Et toute une intrigue très originale en fait sur bah, ce qui s'est passé autour de sa mère, aussi pourquoi est-ce qu'elle devient aussi méchante, en fait. Parce que Cruella n'est pas Cruella, elle naît Estrella, puisque c'est son nom de naissance, que j'aime beaucoup d'ailleurs personnellement, et on se rend compte qu'en fait, au-delà d'Estrella, elle a aussi ce côté Cruella. Et c'est comme ça que sa mère l'appelle dans son enfance, pour caractériser son côté un peu euh, impulsif, un peu euh, méchant. Et elle essaye de lui apprendre à dominer un peu ce côté Cruella, pour euh, se concentrer sur le côté Estrella. Finalement, quand même, la partie de son enfance dure relativement longtemps alors j'avais pas ma montre en main donc euh, j'ai quand même du mal à me représenter le temps que ça durait mais c'était absolument passionnant et on voyait vraiment les deux côtés de sa personnalité qui je trouve sont d'ailleurs assez bien représentés par ses cheveux puisque on a ce côté blanc qui correspond un peu à Estrella la partie euh, douce de, Cru de Cruella oui on peut le dire et euh, le noir qui est son côté un peu plus malicieux d'ailleurs euh, bon, ça se voit dans la bande annonce mais elle va changer euh, de couleur de cheveux à un moment donné et je trouve que c'est le moment où elle éteint en fait toute la personnalité cruelle là pour se concentrer sur sa partie Estrella et en fait l'un des premiers trucs que j'ai adoré dans ce film c'est qu'on sent que tout est absolument réfléchi dans les moindres détails que l'intrigue déjà est vraiment très bien ficelée très intelligente et assez surprenante ce qui est quand même globalement plutôt rare je trouve euh, là on a des vrais rebondissements inattendus on a également tout un univers créatif qui est hyper riche hyper développé ça évolue dans Londres des années sous 70, entre 60 et 80 on a une Cruella du coup incarnée par Emma Stone. Emma Stone est incroyable dans ce film vraiment son jeu d'actrice est parfait euh, non seulement elle donne vraiment de la profondeur à son personnage mais en plus de ça elle incarne vraiment à la perfection je trouve ses différentes facettes et quand elle incarne vraiment la Cruella telle qu'on la connaît dans le film d'animation elle a les mimiques parfaites vraiment je pense par exemple à un moment où on la voit en voiture c'est tout bête mais quand elle conduit, elle est vraiment comme ça, très rigide, euh, avec la tête vissée sur les épaules, et j'ai vraiment revu la séquence des d'Almaciens quand elle est toute énervée qu'elle conduit à toute vitesse sa voiture. Aussi, je trouve que toute la légende de Cruella est vraiment très très bien construite, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'éléments euh, qui correspondent à Cruella, on a le code du noir et du blanc, euh, le fait qu'elle déteste les Dalmatiens, le fait qu'elle soit un peu obnibulée par les tâches par exemple, euh, son nom de famille Cruella de Ville, etc. Tout ça s'est développé vraiment point par point dans le film et quand on se concentre on se rend compte que tout est cohérent. Vraiment, j'ai pas révisé avant de venir mais j'ai trouvé que tout était parfaitement assemblé et donnait vraiment corps et naissance au personnage. J'ai pas vu qu'il y avait d'incohérence, vraiment je trouvais que ça avait vraiment du sens avec une intrigue qui est, comme je le disais tout à l'heure, assez originale et assez riche les costumes sont magnifiques et je parle pas que des tenues de Cruella parce que Cruella est une, une icône de mode, elle adore les vêtements etc donc on n'est pas très surpris par ça mais euh, le personnage de la baronne qui est un personnage tout aussi important qu'Emma Stone et qui d'ailleurs est absolument parfaite. Emma Thompson euh, je pense est devenue l'une de mes actrices préférées entre Dans l'ombre de Marie et maintenant là c'est une véritable queen. Elle joue parfaitement elle aussi son rôle et d'ailleurs la baronne c'est une véritable icône dans le domaine de la mode. C'est l'incarnation parfaite du diable s'habillant en Prada avec Miranda Priestly. Imaginez une Miranda Priestly croisée à Cruella dans un monde Disney et vous l'avez. Son jeu à elle d'actrice est aussi fou, hyper bien étoffé, hyper cohérent. Donc je vous le disais, le personnage de Cruella Deville est incroyable, le personnage de la baronne est fou, on sent pas le temps passer, l'intrigue est cohérente, intelligente, bien écrite, les dialogues, alors je l'ai vu en VOSTFR, mais les dialogues sont géniaux, il y a notamment une phrase que j'ai adorée qui vient d'un nouveau personnage qui s'appelle Art et que j'ai trouvé très cohérent là aussi. Je trouve que c'est un très bon ajout au film et à l'histoire de Cruella. Donc du coup il tient une petite euh, boutique vintage et il dit euh, à Cruella If you can dream it, I can dress it. Et j'ai adoré cette phrase parce que bah, c'est une référence à Walt Disney qui disait toujours If you can dream it, you can do it. Donc euh, si tu peux le rêver tu peux le faire. Et alors je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont traduire ça en français mais j'ai trouvé que l'idée était parfaite et il y a plein de, de punchlines comme ça qui sont très très intelligentes, des dialogues qui sont vraiment très pertinents et très très bien faits. Et il y a également beaucoup d'humour aussi et vous savez pas cet humour hyper lourd, hyper facile, hyper attendu, non. C'est l'humour un peu subtil qui marche plutôt bien alors je sais pas si ça marchera auprès d'un très jeune public mais en tout cas pour un public adulte, mon dieu quel plaisir et pareil, il y a deux chiens, du coup, qui sont assez importants, qui s'appellent Bandit et Clin d'œil. Et ces deux personnages-là, et en particulier Clin d'œil, sont aussi assez bien développés. Ils ont pas mal de scènes dans le film, et franchement, euh, vraiment très très bien fait. Alors, contrairement au film qu'on a l'habitude de voir, là, on a une bande sonore dont les chansons existent déjà en fait c'est pas une bande sonore qui a été composée exclusivement pour le film c'est des musiques des années 80 mais en fait ça renforce le côté un peu réaliste de l'histoire et ça l'ancre vraiment dans ce Londres rock'n'roll qui approche des années 80 je me suis surprise à avoir envie de danser sur mon siège à hocher la tête et tout et c'était vraiment très très très très très très très bien fait j'ai beaucoup aimé aussi comment était développée l'histoire entre euh, Jasper, Horace et Cruella comment est-ce que d'un côté ils travaillent pour elle mais de l'autre ils ont une relation qui est quasi frère-sœur en fait et qu'on voit pas du tout dans les 101 Dalmatiens Là on comprend comment ils se lient d'amitié, on comprend pourquoi est-ce qu'ils l'aident Ils n'hésitent pas non plus à lui dire quand elle dépasse un peu les bornes parce que bah, Cruella elle a quand même un certain caractère Et j'ai beaucoup aimé cette dynamique Et j'ai bien aimé aussi, et alors c'est de l'ordre du détail le fait que dans le film d'animation je trouve que Jasper et Horace c'est un peu les mêmes Bon physiquement on arrive à les différencier mais en termes de caractère ils sont très similaires Là, ils ont deux personnalités qui sont bien développées et qui sont très différentes. Jasper, c'est vraiment le grand longiligne et qui est un peu le, le cerveau, qui va être le cœur aussi euh, d'Estrella, qui va la suivre dans ses délires. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation amoureuse entre les deux, je ne pense pas qu'on puisse le dire, mais on sent vraiment qu'il la protège, qu'il a envie d'être là pour elle et qu'il cherche vraiment à comprendre parce qu'ils ont un certain vécu commun. Alors que Horace, pour le coup, c'est plutôt un personnage, euh, bon qui est assez humoristique euh, qui est très mignon avec son chien qui est un peu glouton et tout et il apporte ce côté un peu euh, sympathique en fait au film et il le fait très très bien dans ce film aussi, euh, Anita est journaliste elle a un rôle qui est assez différent du film d'animation je vous préviens, mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, euh, ça m'a pas choqué qu'il y ait cette euh, légère transformation parce qu'au final c'est assez cohérent et on voit quand même que les deux ont li un lien qui est différent mais quand même, après je me demande comment est-ce qu'elle en serait rendue quand même à... <rire> à lui kidnapper ses chiots par la suite mais bon peut-être qu'on verra ça à un autre moment qui sait si je devais dire un dernier mot pour conclure ce film et mon avis bon je pense que vous l'aurez compris euh, pour moi c'est un film qui est sans fausse note. à certains moments j'attendais certaines révélations et en fait je me suis rendu compte qu'elles arrivaient pile au moment où je les attendais donc euh, pour moi le timing était absolument parfait mais si je devais ajouter un dernier mot je trouve que cruella c'est vraiment une héroïne qui est dans l'air du temps qui est bien construite euh, qui est bouleversante à sa manière qui montre bien qu'une personne brillante euh, peut avoir un destin complètement différent si elle fait les mauvais choix. C'est un personnage à l'image de son film qui est ultra, ultra, ultra créative et qui trouve du coup des solutions créatives et assez inattendues à des situations euh, auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça crée la surprise au niveau du spectateur et je trouve que ça marche vraiment bien. Et au-delà de ça, elle donne un message aussi sur l'acceptation de soi, sur sa différence notamment avec ses cheveux mais aussi avec son caractère. Elle évolue vraiment de façon humaine aussi tout au long du film. Tout au long du film on se rend compte qu'elle apprend de ses erreurs et qu'elle cherche à évoluer et j'ai trouvé ça très intéressant. On n'est pas sur un film qui est ultra manichéen. Elle a ses failles, elle est méchante mais d'un autre côté elle suscite beaucoup d'empathie, en tout cas de mon côté. Et je trouve que c'est ouais, c'est vraiment un personnage qui est très bien fait et qui est très important parce qu'elle délivre un message fort sur l'acceptation, sur la confiance en soi aussi. Quand on ressort de la salle de cinéma, on a très très envie de s'assumer nous aussi, de tenter quelques folies et de voir où est-ce que ça peut nous emmener. Et il y a tout un message aussi sur la douance, sur le fait d'être surdoué, euh, qui moi personnellement m'a beaucoup touchée, et je trouve qu'il a été vraiment très très bien fait, et je pense que ça pourra aider certains adultes dans cette situation, mais également euh, bah, des plus jeunes aussi, parce que bah, généralement on le détecte à l'enfance, adolescence, etc., et ouais, je trouve que c'est un film qui est d'utilité publique. Je sais qu'il est disponible euh, actuellement au téléchargement illégal, mais si vraiment je peux insister pour que vous voyez un film au cinéma et qu'il le mérite vraiment très très largement, c'est bien Cruella. Hein. Je trouve que ce film mérite de faire un maximum d'entrées au box-office, de cartonner. Il relève vraiment le niveau des live-action Disney à un niveau qui n'avait jamais été égalé, en tout cas pour moi auparavant. Et je vous conseille de foncer dans vos salles de cinéma et de le découvrir. Peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais au moins... Disney a fait l'effort d'une proposition originale, a été au bout des choses. Euh, j'ai appris que normalement il y aura un deuxième en préparation, alors je sais pas du tout sur quoi ils vont partir. Je sais pas s'ils arriveront à faire aussi surprenant que ce premier volet, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils qu vont nous proposer. Et avec Emma Stone dans le rôle titre, franchement, euh, j'y vais les yeux fermés. Voilà ma Pixie Army pour cette critique de Cruella. Sans spoiler, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez vu le film, même après le, la date de sortie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à débattre entre vous je trouve que c'est toujours très enrichissant et encore une fois si on n'a pas le même avis sur le film n'hésitez pas à rester courtois parce que bah, chacun a le droit d'avoir son avis en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous